Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution de Fermentation. Je vais vous montrerai aujourd'hui une recette de légumes racines en bâtonnet lactofermenté. C'est vraiment extrêmement facile à faire et ça se mange vraiment, enfin ça, ça se mange pas, ça se dévore. Euh, tout seul ou en trempette, avec de l'humus, ce que vous voulez. Euh, ce que vous avez besoin de base c'est des légumes racines et du sel et de l'eau et vous pouvez bien sûr ajouter des épices mais là on va vous montrer quelque chose de très très simple si vous voulez bien sûr apprendre plus sur les lactofermentations, la fermentation des légumes allez voir notre site internet revolutionfermentation.ca puis j'ai d'autres vidéos qui, qui sont dans le passé ou dans le futur et en tout cas sur ce sujet donc allons-y maintenant avec du daikon euh, des carottes et navets, rabioles, etc. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est très facile de faire participer les membres de notre maisonnée. Allons-y Merci Geneviève Bonjour Geneviève infini fini euh, en fait ça prend pas beaucoup de temps mais on vous l'a mis en accéléré c'était pas mal plus simple pour vous pas besoin de patienter quelques minutes mais ce que vous devez retenir dans cette partie là c'est que on a enlevé la peau vous pourriez la garder si vous trouvez que la peau de vos carottes goûte bon ou de vos autres légumes il n'y a pas de problème vous pouvez l'enlever aussi pas de problème non plus euh, essayez d'en laisser quand même un petit peu de peau ça permet de faire en sorte que les bactéries lactiques qui sont présentes naturellement sur la peau ben, soient introduites là-dedans, parce qu'en fait, vous avez besoin de bactéries lactiques pour que ça fermente. Euh, pas besoin d'en introduire, légumes racines en contiennent vraiment plein, et puis même à ça, même si vous enleviez toute la peau, il y a de grandes chances qu'il y en ait sur vos mains qui se déposent et qu'au final, vous en remettiez sur les légumes sans leur peau. Donc, on ne capote pas, mais je vous explique un petit peu ce qu'on a fait. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le sel et l'eau pour faire une saumure et euh, cette saumure sera à 2% de sel mais pour vous montrer un petit peu simplement en fait une cuillerée à café comme ça ça contient environ 6 g donc 3 x 6, 18, 18 grammes de sel en en mettant 3 et 18 g de sel dans 1 litre ben, c'est du 2% Donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, il, il y a plusieurs techniques qui existent et euh, là ce qu'on va utiliser, c'est des points en verre et euh, on va utiliser aussi, j'ai un, un petit visco-disque hein, qui est vraiment pratique pour faire un, que les gaz s'échappent, avec des pots comme ça, les gaz peuvent s'échapper facilement. Mais comme je vous disais on, on, initialement, je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo, si vous voulez plus de détails, allez voir notre site internet. Là, j'en ai mis un petit peu trop, ça a débordé. hop pas grave on va nettoyer après hop là hop là à partir de là ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre les, hein, les pots sur, euh, dans un petit gabarit ou dans des assiettes, ce genre de choses, pour faire en sorte que si c'est un peu trop plein, ça va déborder, ça risque de déborder. Pas quand il y a un petit visco comme ça, euh, pickle pie, pardon. Euh, mais dans de, ce type de contenant, ça risque de déborder, donc vous voulez quand même quelque chose pour prévenir. Il y a d'autres contenants qui existent où il n'y aura jamais de débordement. Encore une fois, notre site internet. Au bout de 5 jours, ça sera prêt à être consommé parce que la fermentation va avoir produit assez d'acide pour que ce soit vraiment bon. Mais vous pouvez le garder des mois. Des mois et des mois. Et ce qui est le fun, c'est que même après 3 mois, vous allez retrouver la fraîcheur de vos légumes. Ils sont super bons, super bons à la santé, super bons au goût. Et vous aurez réussi à conserver vraiment une belle fraîcheur. Amusez-vous bien, bon appétit je vous souhaite vraiment une très très belle fermentation. Merci beaucoup, au revoir.